Bien le bonjour, on vient de passer les 100 abonnés, j'ai quelques infos à vous donner et la nouvelle lune approche, donc le ciel du mois. C'était donc l'occasion de faire un petit flash. Alors comme je viens de le dire en intro, la chaîne vient de passer la centaine d'abonnés et même si comparé à certains gros youtubeurs ça peut sembler tout petit... Pour moi, ça fait un petit quelque chose. Quand je me suis lancé, j'avais strictement aucune prétention. Je voulais juste m'amuser et puis partager ma passion sans, sans avoir aucun objectif ou quoi que ce soit en termes d'abonnés. Et voir que, mine de rien, je trouve mon petit public et que ça plaît. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, euh, merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à me suivre et que mes vidéos vont continuer à vous plaire. Ensuite, concernant les vidéos à venir, les divers problèmes que j'ai eu sur le rendu de l'ELN précédent, alors je vous passe les détails, ça serait un petit peu chier, m'ont pris énormément de temps, et du coup l'ELN suivant n'est pas du tout prêt, c'est à peine si j'ai quelques idées couchées sur le papier, donc euh, j'aurai je... absolument aucune possibilité de le faire à temps pour la nouvelle lune. Et malheureusement, je ne suis pas certain de pouvoir le reporter en septembre, puisque euh, à partir du 20 août, euh, je vais partir par là, Et donc pendant 3 semaines, je vais être sur un bateau bloqué par les glaces avec quasiment aucun moyen de communication avec l'extérieur. Donc vous vous doutez que ça va être un petit peu compliqué de préparer un épisode et de le poster dans ces conditions. D'autant plus que je serai vraisemblablement chargé de boulot et j'aurai très certainement pas du tout de temps à consacrer à mes projets perso pendant ce temps là où je serai sur le bateau. Ceci dit, pour vous faire patienter, j'ai un flash en préparation, il est même pour ainsi dire prêt, puisque j'ai tout le matériel nécessaire, il me reste plus qu'à faire le montage. Montage qui consiste quand même à traiter un bon couple de milliers de photos pour vous faire un joli timelapse. Il s'agit donc évidemment du flash sur le soleil de minuit, flash qui arrivera dès que j'aurai fini de traiter toutes les photos et les vidéos que j'ai accumulées pour pouvoir faire cet épisode. Un autre flash arrivera vraisemblablement fin septembre début octobre, donc ça sera un flash plus sur le format vlog. En effet sur le bateau j'ai prévu de tourner quelques vidéos pour faire une sorte de mini documentaire pour le labo. Donc pour pouvoir montrer le travail qu'on fait sur le terrain et expliquer au grand public comment on travaille sur le terrain. Et en addition de ces vidéos-là, j'ai prévu de tourner un petit peu plus de vidéos personnelles sur le travail que moi je ferai sur le terrain. Et donc je montrerai certainement un petit flash autour de ça pour vous partager un petit peu le travail que je fais sur le terrain et puis vous partager un petit peu les ambiances arctiques que je vais pouvoir avoir. Et le prochain EALN sortira vraisemblablement pour la nouvelle lune d'octobre. Alors si j'ai le temps de le tourner en août, ce dont franchement je doute. Je le posterai de manière à ce qu'il sorte pour la nouvelle lune de septembre, mais bon, je préfère être honnête et vous avertir, c'est très peu probable que ça arrive. Ça arrivera vraisemblablement en octobre. Niveau actualité brûlante, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a poussé à faire ce flash à la place du soleil de minuit. C'est évidemment l'approche de la nuit des étoiles. Alors cette année, la nuit des étoiles a lieu les 5, 6 et 7 août. Je vais mettre en description le lien du site officiel pour que vous puissiez trouver toutes les animations qu'il y a auprès de chez vous. Et évidemment, je vous invite à y participer, à vous rapprocher des différents clubs et des différentes animations qu'il peut y avoir. La nuit des étoiles, c'est un excellent moyen de s'initier à l'astronomie quand on n'a pas d'instrument. C'est aussi un très bon moyen de partager et d'échanger avec des passionnés, de découvrir un petit peu plus l'astronomie, éventuellement de découvrir les métiers aussi, parce que les animateurs ont souvent des métiers en lien. C'est aussi l'opportunité, si vous avez du matériel, de, de proposer de le partager et de faire découvrir aux gens euh, votre matériel et votre passion. Donc je vous invite très fortement évidemment à y participer. Alors concernant la Nuit des étoiles, j'ai un coup de gueule et un énorme carton rouge à décerner au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En effet, après France Télévisions en 2003, c'est au tour de Madame la Ministre de décréter que ça ne vaut plus la peine de financer ce genre d'événement. Alors je trouve cette décision complètement stupide, il s'agit là d'économie de bout de chandelle, et je pense que ça va même à l'encontre des missions du ministère de la Recherche. En effet, ce genre d'événements sont toujours un excellent moyen de ramener du public et de pouvoir les sensibiliser à la recherche et au métier des sciences spatiales de manière générale et je suis à peu près certain que ça a fait naître un bon nombre de vocations. Alors fort heureusement il reste quelques partenaires pour financer l'édition de cette année donc le CNES, le CNRS, le CEA, Ciel et Espace et la branche Defense and Space d'Airbus. Mais ça n'empêche que le ministère était quand même le plus gros contributeur et que ça pourrait bien signer l'arrêt de mort de la Nuit des étoiles. J'ose espérer que l'Association Française d'Astronomie et que les clubs en locaux pourront continuer à entretenir une certaine activité, une certaine animation autour de la Nuit des étoiles, mais franchement, je suis assez pessimiste là-dessus et c'est vraiment déplorable. Donc Madame la Ministre, si vous voyez cette vidéo par miracle, vous venez de recevoir le message, et quant à vous qui me regardez, si vous avez l'occasion de faire passer le message et de signifier votre soutien aux animateurs, ça sera toujours très apprécié, je pense. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des infos que je devais vous donner. Avant de passer au Planétarium, je voulais vous souhaiter de très bonnes vacances, profitez bien de vos nuits estivales. Comme l'a dit la Vicnet, sortez de vos villes pour pouvoir mieux profiter du ciel, et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et de bonnes observations. Alors tout d'abord, évidemment, le mois d'août est connu pour ses étoiles filantes. En effet, nous avons le maximum météoritique des Perséides, qui arrive aux alentours du 12 août. Ceci dit, du 20 juillet au 20 août, vous pourrez observer de nombreuses étoiles filantes, donc je vous invite à en profiter. À partir de la seconde moitié du mois d'août, nous allons avoir Mars, Saturne et Antares qui seront en rapprochement. C'est donc l'occasion de faire de jolies photos, ou simplement d'en profiter pour observer ces deux planètes. Alors ensuite, je vous propose de lever la tête vers le zénith, et de repérer une des étoiles les plus brillantes du ciel, Vega. Et à côté de cette étoile, vous allez pouvoir facilement identifier le parallélogramme. Il s'agit là de la constellation de la Lyre. Pas très loin de Vega, vous allez pouvoir observer Epsilon Lyrae, qui est une étoile double. Si vous avez de très bons yeux dans un très bon ciel, vous allez pouvoir la voir à l'œil nu. Mais c'est beaucoup plus flagrant avec une paire de jumelles. Et si vous avez une petite lunette ou un petit télescope, je vous invite à l'aligner dessus et vous allez vous rendre compte que cette double est en fait une double double. En effet, chacune des deux étoiles est composée de deux étoiles se tournant autour. L'ensemble de ce système se situe à quelques 160 années-lumière de la Terre, et je trouve toujours ce quadruplet d'étoiles assez fascinant. Quasiment au milieu du segment du parallélogramme qui est opposé à Vega, vous allez pouvoir trouver M57, la nébuleuse de l'anneau. Cette nébuleuse est observable avec un petit télescope où vous allez voir comme un petit rond de fumée. Il s'agit là des gaz chauds des couches extérieures de l'étoile qui s'éloignent petit à petit du cœur après l'explosion, cœur que l'on peut encore voir avec un très bon télescope. En se déplaçant un peu vers l'est depuis Vega, vous allez pouvoir trouver la Croix du Nord, qui est la constellation du Cygne. Donc on peut facilement l'identifier avec l'étoile brillante d'Eneb, qui représente la queue du Cygne. Et à l'opposé de Deneb, vous avez Albireo, la tête du cygne, qui est une magnifique étoile double qui présente un joli contraste saphir et topaz et que vous pourrez observer avec n'importe quelle lunette ou télescope. En vous baladant avec une paire de jumelles dans la constellation, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs amas ouverts et en particulier, pas très loin du cœur de la croix, vous allez pouvoir trouver le plus bel amas ouvert de la constellation, à savoir M29. Alors je vous propose de vous déplacer un tout petit peu vers le sud, et là nous allons voir probablement ce qui est la plus petite constellation du ciel, le petit renard. Il s'agit d'une constellation constituée de deux étoiles, et dans cette petite constellation nous allons pouvoir trouver la nébuleuse M27, aussi appelée nébuleuse de l'Altère. Et à l'aide d'un télescope vous allez pouvoir voir les deux lobes de cette nébuleuse qui lui donne son nom. En continuant notre chemin vers le sud, nous allons trouver la constellation de l'Aigle que l'on peut repérer avec l'étoile brillante Altair. Altaïr est une étoile relativement proche de nous puisqu'elle est environ 17 années-lumière et ne fait qu'environ deux fois la taille du Soleil. En revanche, elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle est légèrement aplatie et a une forme un peu ovoïde. Et à mi-chemin entre Altaïr et Albireo, vous allez pouvoir trouver la petite constellation du cintre. Alors en réalité, ce n'est pas une constellation, mais de notre point de vue, cet alignement d'étoiles prend la forme d'un cintre, ce qui est assez cocasse. Et pour finir, donc les trois étoiles Altair, Deneb et Vega Représente ce qu'on appelle le triangle d'été. Ce sont trois étoiles particulièrement brillantes qu'on peut facilement retrouver dans le ciel d'été et évidemment, comme leur nom l'indique, ne sont plus visibles en hiver.